Je suis Abdoulaye Sendeh, Programme manager. Je suis Christine, je suis chargée de projet. Fabioula Kheez, Mamia, chargée de projet technique. Irboudou Mwendeni, chargée de communication et de l'administration. Je Abdoulaye, from Burkina Faso, d'Agro-Ouest-Afrique. Je suis née Togoyen Kamil Klerks, née chargée de projet d'agro-faire.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 Je suis sûr que l'ambassade reste en contact avec ACFO pour le suivi des publications. Alors, pour cette nouvelle année, l'équipe d'Afrique de l'Ouest souhaite une bonne et heureuse année 2018. Une année pleine d'amour et s'accomplir. À Vienne. La fille, la sounogo. Une année pleine de prospérité et peaceful here. Le veux de bonheur pour 2018. Alaka wasa Ici c'est Bamako, euh, on vous souhaite tous une excellente euh, année 2018, que tous nos vœux soient euh, réalisés et que le bureau ne cesse de progresser euh, durant toute cette année 2018. Merci à tout le monde et au revoir. Alors, alors, alors, alors. Et, euh,